Cayenne hybride bonjour. bonjour à tous on est dans une porte cayenne hybride resservable. justement tu peux choisir aussi la météo ici ouais tu peux choisir les actualités ouais. si je cherche un restaurant bah je peux trouver un restaurant hein trouver une série de données j'ai google aussi J'ai internet ouais. ça c'est fait internet dans une voiture, ça c'est stylé, et elle fait combien de chevaux Alors elle fait 460 chevaux au total, dont 300, 320 en, en thermique et 140 en électrique Et t'as quoi comme option J'ai un interditeur tout cuir, j'ai euh, la suspension hydro. it. en électrique, euh, ça se le doit thermique, Tu vois, là je suis en moteur thermique, tu sens pas beaucoup la différence. Non mais, non mais ça c'est pour ça, euh, c'est pas... Quand tu es portes, tu le contour au milieu, tu vois. du GPS là tu la trouves comment à conduire ah, c'est super agréable confortable. Oui, très confortable très confortable mais la polyvalence de cette voiture c'est que ça peut être un vrai 4-4 x tu peux faire du 4 de, vraiment des, des, des chemins compliqués avec et à côté de ça quand tu la bon, mode sport elle s'abaisse et euh, elle te durcit châssis et tu Donc elle choisit quand, quand je suis très long et que j'ai de la recharge, elle choisit d'être en électrique. Même en électrique, on peut aller jusqu'à 100 Elle a une autonomie de plus ou moins 40 km en électrique. Ah. C'est quand même bien. bien sûr. Ben, je suis toujours en sport plus, donc elle est tout de suite plus réactive. Ouais. Et ça freine très bien. Ça freine très très bien. Et puis, fais pas... Niveau. Les Ça fait 0 à 100 en 4 secondes 9 Et ça fait 252, 253 en vitesse de pointe Et en zé... 0 à 100, 4,9 Donc moins de 5 secondes Volant, j'ai huit vitesses. L'intérieur, ouais. euh, c'est comme l'intérieur d'un avion. Euh, vraiment, t'as l'impression de. La suspension est plus dure et que, ouais. enfin, que le volant est plus dur aussi, tu vois, c est, c est, là c'est une vraie voiture de ce moment. Ouais. T'as de quoi te faire plaisir Oui. Et t'as le petit chrono qui est là. Oui, c'est le circuit. Pipique de ses porces. Rien du tout, hein. c'est super confort. Ouais, à part le vent un peu là. Ouais, bon, c'est inévitable. Mais bon, c'est inévitable. Et à défaut de qualité. Je dirais qu'elle a les. les qualité comme des défauts, c'est elle, elle est lourde, elle est imposante, mais le moteur est tellement puissant, et euh, elle est très maniable, très, voilà, donc c'est pas, tout ça tout oublies ici pas, mais j'ai déjà roulé sur le circuit, 11 GT3 RS, ça c'est super, regarde ici, on va passer une bosse. Ouais. tu la sens pas, je la sens pas, ouais. merveilleux, Comme ça tu vas te rendre compte un peu que c'est. Ah. Ouais et le bruit du moteur quand tu accélères c'est trop top quoi Tu veux on ici Non juste tout ici ça c'est pas vu les kilomètre passer oui, je me rends compte qu'elle est très confortable Mais as un peu. C'est la même chose que tu as ici, mais tu, tu vas directement dessus. Ah, oui. ça, ah oui. tactile, ouais. Ah Et c'est tactile, Oui. Et je peux aussi commander au volant certaines choses et c'est mardi donc quand tu as régulateur de vitesse, vitesse. j'ai aussi euh, je peux faire des commandes aussi vocales okay. ouais. comme ça on aura vu que ça marche pas à chaque fois on va essayer de faire des petits terrains Tu n'aurais pas fait avec nous Le budget, c'est une voiture que je peux vous conseiller. L'itinéraire est en cours de calcul. J'ai mis GPS pour chez toi et c'est avec Google, c'est les vues satellites en fait. Oh ouais! À gauche. Tu vois, tu vois les arbres. C'est fou! De la direction là, tu vois, j'ai une petite flèche. Ouais. Le... Pour se garer, tiens, es est-ce que hum, t'as une aide au stationnement oui, oui, quoi Oui. Se ranger prochainement à droite. Et quand tu veux accélérer. le moteur, ouais, ouais, c'est rangé maintenant à droite dans un kilomètre. Sortir à droite, puis quitter le rond-point suivant à la cinquième sortie. Et j'imagine pour réserver ton téléphone. Et je, je, je, je, je, directement, je peux avoir toutes mes commandes de mon téléphone qui passent aussi en écran. Ouais. Apple, Apple Car. Apple Car. Sortir dire maintenant oui. à droite puis quitter le rond-point suivant à la 5. Et pas malébré. Progressivement à droite. D'être ouais, quitter le rond-point, ah. troisième sortie et prendre la rue Avenue de se en direction du centre de l'île Ici tu vois Ouais Ben merci pour euh... Rien chercher ton papa hein Ouais, ouais. C'est le frein là Tu vois J'arrive Voilà, c'était un sympa que c'est un Porsche Cayenne hybride. Là elle descend, tu vois Et là elle remonte. Et elle redescend. Martin est connu dans le quartier. <rire> ah. On ne voit pas. Ah, ouais, on voit le le cache. Hein, ouais. Surtout. Ah, sur les sièges. Sur la puissette. C'est les quatre la tête. Oui. Voilà. Voilà. Cet essai était super génial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo.